Alors nous sommes ici au tremplin sport formation de la ville de Voiron où est implanté le pôle olympique d'escalade. C'est la première fois que nous organisons cette nouvelle version d'ouvreur national, ouvreur N2, FFME. Donc ça a été le fruit de la concertation entre trois départements de la fédération, le département formation, le département compétition et le département haut niveau. Et tout ça pour aboutir à une nouvelle version qui a été un peu rallongée, c'est-à-dire que maintenant le stage se déroule en six jours avec de nouveaux prérequis. Et sur ces six jours, il y a trois jours de blocs et trois jours de difficultés. Et l'idée à travers ces trois jours, c'est de tester leurs compétences en termes d'ouverture, mais aussi en termes de sécurité où on insiste beaucoup là-dessus. Pour les stagiaires, on demande sur ce stage d'enchaîner chez les féminines 7A bloc et 7C en voix. Et pour les hommes, 7B blocs et 8A voix. C'est-à-dire qu'on leur laisse 3 fois 2 heures auxquelles ils peuvent essayer les passages de blocs et les voies. Et l'idée, c'est évidemment d'enchaîner les blocs et les voies pour avoir leur stage. Donc, ça, c'est un peu nouveau. C'est-à-dire que Toujours dans une discussion avec le département compétition, on a, on a voulu élever un peu le niveau pour que les ouvreurs soient performants en termes d'ouverture, soient performants en termes de contraintes liées au col et à l'organisation, mais aussi qu'il y ait un niveau évidemment minimum parce que le niveau ne fait que de monter en compétition et il faut qu'ils puissent évidemment enchaîner et ouvrir correctement les, les passages et les voies demandées. T'en penses quoi de la difficulté là bah Pour le moment ça va mais les pieds sont un peu bas euh, sachant qu'on a ouvert pour euh, un binôme où il y a une fille et un garçon. Pour Nina ce sera un peu trop loin. Mais c'est un petit calage, ça vient. <rire> Au final je crois qu'il faut garder le, le petit pied juste en dessous, non Lequel Bah juste en dessous du, du bac. C'est pour monter, euh, pour aller de, de la salle de gauche jusqu'à les prises oui, juste oui, avant oui. de jeter. Oui mais du coup on peut inverser les deux, c'est ça que je veux dire ouais. Le pas bon tu le mets à la place ah ouais. du bon et le bon tu le mets euh, sur la bleue. Ouais. Bah. Ouais, moi je trouve ça cool en tout cas. Hein. Ah, cool. Je pensais pas que ça serait. Par contre, euh, je pensais qu'il serait plus dur quand même. Ouais. Genre sur les boules et tout en fait. Euh, après faut voir si t'arrive un peu debout ou mmh. pas. La première elle est pas bonne. Après ça va. Ouais, et puis après. après est Après il est la es b... ta... main ah, Ouais. Après. ouais. Ils ont déjà un ouvreur de club et un ouvreur N1 hein, donc ce sont quand même déjà des ouvreurs mais pour parfaire un peu leur technique on leur apprend surtout à être très efficace dans la manière d'ouvrir donc il y a la qualité hein, et ouvrir des, des belles voies spectaculaires et où l'idée, c'est de faire sortir les quotas en termes de compétition d'escalade, mais il y a aussi l'efficacité. C'est-à-dire que, par exemple, quand on ouvre une Coupe de France où il y a 10 catégories de minima vétérans, euh, ça fait 4 voies par catégorie, il y a beaucoup de voies à ouvrir en 5 jours. Et donc, tout l'objectif, c'est de leur donner les petits plus qui font qu'ils vont gagner du temps et euh, qui leur permettront le week-end week de compétition d'être plus lucides et plus reposés pour ne pas perdre du temps pour des détails liés à, à la boulonnerie, par exemple, aux, aux techniques de corde, à, à la positionnement des, des volumes, etc. Donc, en termes de sécurité, on leur apprend à évoluer sur corde, c'est-à-dire sur, sur double corde, puisque c'est obligatoire euh, maintenant, et aussi sur nacelle. Donc, comment bien s'y prendre pour euh, ouvrir en toute sécurité pour soi et pour les autres. Et, euh, et en termes d'ouverture évidemment on leur apprend tout le b-a-ba B. de, de l'organisation de la compétition d'escalade en termes d'ouverture. À l'issue de ces six jours, euh, ils auront deux stages à effectuer. Donc un stage euh, d'ouverture en compétition d'escalade de bloc et la même chose en difficulté, ce qui fait qu'à leur expérience va se rajouter deux fois sept jours. Donc il faut voir un peu cette formation comme un package de 20 jours et après ils vont vraiment être dans le cœur des compétitions où là il va falloir ouvrir efficacement rapidement et surtout proposer aux compétiteurs des beaux itinéraires et surtout qui permettent de les départager, c'est important pour les juges. Donc, euh, donc voilà, c'est donc une formation quand même assez complète, assez longue et qui permet à l'issue de ces 20 jours d'être vraiment performant en termes d'ouverture sur les compétitions et aussi dans, dans les clubs, de proposer des beaux itinéraires avec toujours ce petit objectif qui, qui est important pour moi, c'est-à-dire d'élever un peu le curseur en termes d'exigence d'ouverture parce qu'on voit que sur les compétitions d'escalade au niveau international ou national, le curseur est toujours de plus en plus élevé. Et c'est vrai que mis à part les techniques d'ouverture, il faut, le, faut leur apprendre à, à mettre ce petit truc en plus qui fait que sur chaque mouvement, on essaie d'élever aussi le, le niveau des compétiteurs par de l'ouverture.